On va à l'axone sous le soleil de mon B, Pour innover avec nos équipiers, je veux découvrir le sujet, où on va plancher. Et bien voilà, c'est le JT numéro 4 de ce Crunch 2018 où on ne fait pas qu'innover, mais on révèle également des nouveaux talents. On démarre immédiatement avec le premier sujet de ce journal. Alors donc moi, je suis Julie, je suis aide-soignante à l'hôpital de Trévenant. Et donc euh, j'ai déposé un sujet pour euh, améliorer le matériel médical que j'utilise euh, tous les jours. Le crunch, bah j'en ai entendu parler l'année dernière, mais surtout euh, avant d'être aide-soignante, euh, je travaille à l'UTBM. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas si, euh, si quelqu'un... Enfin, je vais proposer proposé le sujet. Et puis je me suis dit, bah on va faire travailler tous les, tous les petits neurones de, de ces ingénieurs pour euh, faire un truc sympa. On est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, donc euh, tout de suite quand on a euh, des bassins pour que les personnes aillent aux toilettes... Ou, euh... Personnalité, personnes dans les hôpitaux, donc ça a été un peu déstabilisant. Il y en avait qui étaient plus pour tout changer, d'autres plus pour ajouter des accessoires. On s'est répartis par groupe, donc on a fait un groupe justement sur le bassin et un groupe sur la télécommande tablette, ce qui était un peu accessoire secondaire. C'est la tablette, en fait, lorsque les personnes mangent. De base, ils sont en espèce de petit chariot qui vient sur le côté. Et le problème, c'est qu'avec les barrières qu'il y a sur les côtés, il y a un problème de hauteur, en fait, de réglage, ça, ça peut coincer. Du coup, on a pensé à créer une tablette en fait, qui est amovible, qui est déjà en fait, sur le lit. La problématique venait surtout du bassin, donc qui se place sous les, sous les personnalités. Et, euh, et du coup, c'est une partie assez rigide qui, qui les, leur pose problème. Ce qui est bien donc, dans notre solution de mettre des accessoires, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer l'existant. On ne retouche à rien, donc c'est racheter, par exemple, pour les bassins, rajouter un accessoire sur le bassin. Et on a pris des matériaux qui sont, euh, qui sont adaptables aux méthodes de stérilisation déjà existantes. On a essayé de, de trouver différentes options. On a décidé de, de partir sur euh, soulever le patient et on est parti donc sur un matelas euh, gonflable donc qui se place sous le patient donc avec deux solutions une solution permanente avec un matelas complet qui reste tout le temps il y a un matelas plus petit que l'aide soignante vient placer et notre solution normalement elle devrait aider l'aide soignante euh, qui a plus à faire autant d'efforts qu'avant et aider le patient parce que normalement il n'a pas de contact avec le bassin et donc du coup il est sur une partie euh, molle le faire réaliser par une entreprise c'est quelque chose qui est faisable euh, assez facilement euh, en deux parties donc une entreprise qui ferait le matelas et euh, une partie euh, pompe euh, on a tablé sur du moins de 500 euros pour vendre à l'hôpital donc en coût de production, on dépasserait pas les 300 euros, je pense. La moindre ouverture, on va essayer de s'engouffrer dedans, présenter le projet à l'hôpital et voir si ce serait réalisable, réaliser un prototype et puis faire des tests. Sans le crunch, ça n'aurait pas été possible. Niveau 2. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, on passe directement à un deuxième sujet du jour. Cette année encore, G est heureux et fier d'être partenaire de l'événement. On a tout un tas de problématiques industrielles qu'on cherche à résoudre dans le domaine de la production d'électricité. On a décidé d'amener tous ces challenges ici à l'UTBM pour travailler, pour réfléchir avec les étudiants. Notre problématique, c'est aujourd'hui comment traiter, transférer des données facilement par un ingénieur sur site et de façon mobile. Donc on a proposé ce sujet aux étudiants pendant 4 jours, ils ont travaillé dessus. Donc on est arrivé mardi. On venait tous d'écoles différentes, que ce soit informatique, commerciale ou mécanique, et du coup on a réussi à réunir toutes nos compétences pour réaliser un prototype. On a d'abord fait une analyse des besoins avec M. Loret, euh, qui travaille chez General électrique et donc on lui a posé différentes questions et puis euh, il a réussi à, à, nous à nous éclairer un peu sur ce sujet parce qu'au début on ne comprenait pas beaucoup. Donc on a élaboré un bracelet qui permet à l'opérateur de, de voir les valeurs d'une machine. Ils ont délivré un prototype opérationnel, même deux, et au-delà de notre cahier des charges, qui est vraiment très très très très bien, on est super content du, du résultat. mais vous faites quoi, là ben, On fait un Harlem Shake Mais un Harlem Shake, ça fait trois ans C'est pas du tout innovant, le Harlem Shake, les gars Non, écoutez, si vous voulez vraiment apprendre à innover, écoutez plutôt les trois conseils qu'on vous a proposés aujourd'hui. Alors, trois conseils pour entreprendre dans l'innovation, pour moi, c'est lâcher prise, oublier tout ce que l'on connaît, se faire confiance, euh, lâcher ses idées dans, dans tout ce que l'on euh, peut imaginer, et euh, en troisième temps, je dirais euh, travailler en groupe hein, euh, pour avoir de meilleures idées et pour pouvoir poser le projet euh, comme il faut. Voilà. Pardonnez-moi, j'étais en train de regarder à travers le Hublot. Écoutez, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et un regard nouveau sur le Crunch Time. Et aujourd'hui, c'est avec Roxane de Lunine. Je suis Roxane Garcia, je fais partie du Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel et je suis en Orientation Société. L'Université de Neuchâtel c'est un lieu où il y a une certaine proximité entre les étudiants et les professeurs parce qu'on est une petite université et il y a un peu plus que 5000 étudiants. On est du coup interdisciplinaire avec la faculté de droit, d'économie et des sciences sociales. On est venu parce que c'était une opportunité que notre professeur M. Genra nous a proposé. En tout cas j'ai été motivée en fait de travailler avec des personnes dans le milieu un peu plus technique, des ingénieurs, et en fait vraiment avoir cette possibilité de partager nos différentes compétences et en fait vraiment de découvrir ce qu'ils faisaient, comment et puis comment en fait dans la vie professionnelle et ainsi que des start-upeurs, ces différentes compétences allaient se mélanger et comment on allait pouvoir tirer avantage de leurs compétences, de mes compétences, créer un petit mélange pour faire quelque chose qui a une plus-value et qui fonctionne bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je trouve qu'il y a une bonne organisation, euh, la cafétéria elle tourne bien et puis euh, les organisateurs sont très sympas. et euh, puis j'apprends beaucoup, j'apprends vraiment beaucoup. Ce que j'espère c'est vraiment qu'on bah, puisse aboutir à quelque chose de bien avec euh, la setup qu'on est en train de faire. L'interaction qu'on est en train d'avoir avec le mélange des compétences et tout ça continue et puis que j'en sorte grandir. Eh bien au JT du Crunch on aime donner sa chance aux petits nouveaux et du coup on a créé le stagiaire comedy club et aujourd'hui c'est Francis notre stagiaire de la communication qui s'est lancé un petit défi vous faire rire avec le bureau des brevets pas vrai Francis? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est lui qui l'a fait et on vous laisse le regarder immédiatement. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors quel brevet vous amène Ce serait pour vous présenter un projet de sous-marin écolo. D'accord, et il fonctionne comment votre sous-marin Eh bien à l'hélium. Mais vous n'allez pas vous envoler Ben non, il est trop lourd. Bonjour Bonjour Et vous C'est quoi votre projet innovant J'ai réinventé l'idée du banc rotatif pour ne jamais s'asseoir du côté mouillé. Vous en pensez quoi Oui, pourquoi pas Ici en Franche-Comté, vous pouvez même rajouter un troisième côté. Un stylo qui copie la couleur de ce qu'il touche. Regardez par vous-même Merci il écrit toujours bleu votre stylo Bah oui C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer la fourchette qui refroidit la nourriture. Oui C'est une gomme qui aspire ses propres miettes. Vous mettez ça en place comment Bonjour, je viens pour euh, une idée de coiffure connectée. Mais dites-moi, il n'y aurait pas un peu plagiat, là euh, euh... Bonjour. Moi, j'ai inventé le sac sans fin. Regardez par vous-même. Il y a ça. Et il y a ça. Encore des trucs. Je vous dis, euh... On ne peut jamais s'arrêter. Un peu plus volumineux. Un peu de liquide de refroidissement. Si vous voulez vous changer, j'ai de quoi. Un autre style peut-être. Eh bien, même si le moment est venu de démonter, on s'active derrière moi, il a fallu l'installer ce crunch, il a fallu l'organiser et il a fallu jour après jour proposer l'ensemble des services. Et pour cela, ce sont l'ensemble des bénévoles et des volontaires et des personnels administratifs de l'UTBM qui se sont mis en mouvement. On part à leur rencontre. Combien de personnes sont présentes ici par jour pour organiser le crunch 100. 200. Waouh. Euh, je n'en sais rien. Le nombre de personnes mobilisées le long des, des quatre jours, c'est environ on va dire, 120 personnes en moyenne. On propose aux, aux gens de, de s'inscrire sur différentes missions qui peuvent parfois sortir complètement de leur travail. Il y a des postes clés comme l'informatique, la logistique, la communication, les snacks et les bars également, pour l'accueil, le, hein, les, les bips des, des badges. Donc le coaching des équipes, où là, bon, c'est principalement les enseignants, mais pas que, puisque ben, tous, on est capable de, de gérer des projets, de conduire des projets. Donc d'aider nos étudiants à le faire également. Donc Il y a de la place pour tout le monde, quelles que soient ses compétences. L'ensemble de l'UTBM en fait s'est mobilisé. Puis, il y a également la restauration. Les équipes du RU ne sont pas en, en quantité suffisante, donc on, on les épaules. Combien de repas sont faits par jour pour le crunch 1700 1500 euh, bah, 2000 1400 1700 Combien de kilos de salade par jour pour le crunch <rire> Salade mmh. 200 kg Deux tonnes Je ne mange pas de l'étude. Une journée, 1950 repas par jour, ça représente 80 kg de pâtes, 80 kg de viande, la salade à peu près 120 kg, les fruits 160 kg, les salades de fruits 200 kg. Nous avons commencé à 5h du matin et nous avons terminé à 15h. Vendredi, c'est combiné, Et à vous de choisir si vous préférez l'original ou la copie. Oui, oui, oui, oui. Crunch. Crunch. crunch. Parce que c'est plus fun Crunch. Fino. Parce qu'après, c'est vraiment terminé. C'est les vacances. Crunch. Parce que c'est plus drôle. Oh, parce qu'on travaille moins. Plus sympa. Crunch. crunch. Crunch. Fino, examen Ah oui, examen, examen, mourir, examen, peur. Milka. J'aime bien le violet. Milka. Milka. Du milka pour supporter le crunch. Euh, crunch Moi, je préfère le milka. Ah oh bah, milka. Forcément. Le milka, c'est la vie. Westworld. Je regarde pas Westworld parce que j'en ai vu aucun des deux. Ah, <rire> euh, Westworld. Game of Thrones. Euh, aucun des deux. <rire> euh, Game of Thrones. Euh, c'est pas trop hippie mais j'aime beaucoup. Petit déj. Pas le temps. Petit déj. Parce que euh, quand on est sportif on n'oublie pas le petit déj. Pas le temps. J'ai besoin de dormir. Si je peux gagner 10 minutes je les gagne. Oh. Mirabel. Ah bah Mirabel. Mirabel, j'allais les cueillir dans les arbres avec, avec ma grand-mère. Mirabel, tu viens de la Lorraine. <rire> Mirabel. Euh, je connais aucun des deux. <rire> au chocolat. Bah j'ai appris à pain au chocolat. C'est pas la même chose les deux. La chocolatine c'est une aberration de la, de la gastronomie toulousaine. Pas <rire> au bon chocolat. Bah parce que je suis du sud. Mais du bon sud. Pas au chocolat. Parce que je suis alsacienne. Hein. C'est comme ça que ça se dit. C'est tout. Innovation. Euh, management de l'innovation. Un bon management pour l'innovation. Management. Management et innovation. Euh, management. Parce que j'ai rencontré plein de gens et... Voilà c'est le management. Euh... Parce que c'est sympa. <rire> Plus... Euh... Le soir. Les deux. Parce que je suis pas du matin. Soir. Le soir. Les deux ils sont rassemblés alors euh, quand tu dors pas. Faire la fête. <rire> Jusqu'au matin du coup. Soir. Il se passe toujours plus de choses de soir. J'ai pas su trop répondre. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette quatrième édition du JT du Crunch. Pour nous, c'est l'occasion de vous dire merci de nous avoir suivis. Pour les étudiants, l'occasion de souffler. Et à tous, rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition en mai 2019.